Le 17 juin 2021, l'ensemble des selfs du CHU proposait un repas trompe-l'œil au personnel. On dirait des spaghetti, mais c'est des bonbons. Un œuf sur le plat, puis euh, des frites au ketchup. Et là, je crois que c'est quelque chose à base d'asperges ou quelque chose comme ça. Mais à la base, c'était une île flottante. Tu veux un peu de mes carottes râpées Non, merci <rire> Ce repas thématique est à l'initiative de l'équipe du self de charles Nicole pour varier les plaisirs de nos papilles gustatives. Un concept qui plaît aussi aux équipes des selfs de Wassel, Saint-Julien et Bois-Guillaume. On essaie d'avoir un menu à thème une fois par mois et c'est très très bien. Ça, met, euh, ça donne une autre, un autre esprit du self et on adore faire ça en fait. Les équipes de restauration ne sont pas les seules à proposer des trompe-l'œil. C'est un menu trompe-l'œil, moi je paye aussi en trompe-l'œil. D'accord, <rire> on voilà. prend pas la carte vitale. Faire faire. Faire faire. Faire faire. Faire faire. Non, non, non. Oh, L'équipe de charles Nicole a même été jusqu'à servir déguisé les femmes en hommes et inversement, de quoi pimenter notre journée.